Bonjour, je m'appelle Jérémy Kuhn de chez Ivory Swiss Premium CBD Flowers et je suis très heureux d'annoncer notre collaboration exclusive avec des génétiques de chez DINAFEM.